devine la Lina Lina Lina Lina faut entre nous Lina Lina Lina pas avoir que des mecs il femmes aussi là Ouais je suis désolé mais il faut pas avoir que des mecs c'est la je pour. Pour fleurs. moi. Excuse-moi. Bon, il est, il est tout juste en non? Mais on peut commencer. <rire> 5. 11h05. Bon, c'est le problème de la buée sur les lunettes. <rire> Bien. Tu, Boris, et quand, quand vous voulez. Hein. Bon, Bien, euh, bonjour. Nous vous remercions d'être venus et, et d'être présents ici. Donc c'est un moment important pour la Carmagnole puisque euh, nous allons présenter le cycle que nous allons organiser et que nous proposons au débat sur Montpellier. On se permet d'insister sur le mot cycle, parce que ce n'est quand même pas une seule chose, c'est réellement plusieurs débats, une exposition au minimum, euh, des rencontres culturelles et des chansons et du cinéma. Donc ce qui veut dire que c'est quelque chose inscrit dans la durée, euh, nous vous donnerons après le, le détail de notre programme, hein, vous pourrez le reprendre, mais euh, c'est quand même euh, quelque chose d'important. Nous tenons euh, à saluer aussi ici la présence euh, avec nous de ATTAC, des Amis du Monde Diplomatique, euh, du Centre Ascaso de routi Donc ce débat, pour nous, est un moment, euh, je dirais, assez fort et que nous souhaitons mener euh, d'une manière euh, importante. Alors. Quand même, je ferai une petite remarque puisque nous sommes le, le 18 mars. C'est le début de la commune de Paris. Et je dirais que pour euh, nous voyons que euh, ce débat est quand même présent aujourd'hui et reste très présent euh, en France au moment décisif de l'histoire de ce pays, puisque quand même, bon, l'humanité en fait sa première page. Je dirais que pour l'humanité, c'est pas... Euh, ce n'est pas totalement original et c'est normal et c'est bien pour eux. Mais je vois quand même que Libération fait quand même quatre pages euh, sur la commune de Paris où, comme il est indiqué, il y a des débats houleux au Conseil municipal de Paris entre la gauche et la droite, comme quoi euh, on reste bien dans le cadre d'un débat significatif. Voilà. Alors. Première question avant de rentrer, puisque je suppose que vous nous l'auriez posé après, je vais essayer d'anticiper. C'est pourquoi nous, on fait ce genre de choses C'est les 150 ans de la commune de Paris. Alors, pour la Carmagnole, la, Car la Carmagnole est un lieu euh, politico-culturel, solidaire des luttes, des mouvements sociaux, et je dirais qu'il combat pour l'émancipation humaine. Donc, ce qui veut dire pour nous, que tous les moments de l'histoire où le peuple se lève, où des idées nouvelles émergent, des nouvelles pratiques politiques, des nouvelles pratiques démocratiques existent, sont des moments pour nous euh, à réfléchir, à voir qu'est-ce qui peut être important pour nous. Donc ça, c'est la première chose. Que... Quand une autre forme d'une autre société plus égalitaire, plus solidaire existe, sont des moments forts. Et on le voit bien, 150 ans après que les débats, je vais y revenir, restent, restent importants. Alors, je voulais juste prendre quelques exemples. Je ne vais pas assommer avec toutes les réalisations de la commune de Paris, mais citer quelques exemples euh, qui ont existé à ce moment-là. Par exemple, la séparation de l'Église et de l'État, ce qui n'est quand même pas un sujet mineur et qui euh, continue à exister aujourd'hui, sur quelle forme ça prend, mais quand même... Et penser le poids qu'avait la monarchie, la monarchie représente Dieu sur terre, et autre, et du pouvoir. Autre aspect, l'enseignement gratuit, bon, qui n'est pas quand même petite affaire, et en particulier sur la place des femmes, là aussi, dans le cadre de l'enseignement gratuit. La révocation des élus, un débat qui reste permanent aujourd'hui. La question de la consultation des citoyens avant les prises de décision. Bon, qu'est-ce que c'est d'autre sinon que ce qui a été repris par les Gilets jaunes à un moment donné sur le référendum d'initiative citoyenne La réquisition des logements abandonnés, puisque vous savez que toute une partie de la noblesse ou autre était partie se réfugier à Versailles, les Versaillais, et que donc leur logement était vide. Réquisition de ces logements pour les donner aux mal logés. Le problème reste tout à fait d'actualité et important. Bon, donc, et l'idée d'un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et ça, ce sont quand même des choses fortes qui nous semblent mériter euh, la réflexion, la discussion, et en faire un enjeu entre nous, euh, ouvert. Alors bien entendu, la question essentielle, ce n'est pas copier. Euh, les, les, la période a changé, les choses ont changé, mais les besoins, en termes démocratiques, sociaux, d'organisation de la vie, du vivre ensemble reste d'actualité et c'est ça qui nous intéresse à mener comme discussion. Voilà, donc c'est essayer de voir, de reprendre le meilleur de cette histoire là, retrouver toutes les perspectives d'égalité, de solidarité et mettre au cœur bon, les valeurs démocratiques et sociales. Euh, voilà. Et, et je dirais que les décisions de la commune n'ont pas pris une ride sur toute une série de points comme ceux que je viens d'évoquer. Et c'est ça qui, est, qui nous importe. Et qui nous semble qu'il eh ben, y a un lien entre cette histoire de la commune et ce que nous essayons de faire aujourd'hui et ce que nous ayons de porter euh, comme valeur. Donc, euh, je vais aller vite, puisqu'après, sur, les pré sur euh, plus précisément ce qu'on va faire. Donc, il y a un cycle. Alors, ce cycle s'ouvre aujourd'hui avec cette conférence de presse. Nous aurons aussi l'honneur, grâce à Elsa et Ambar, qui seront là-bas, vous verrez, nous avons préparé une chanson de la commune de Paris qui s'appelle Le temps des cerises et que, ben un classique euh, qu'elles chanteront à la fin puisque ce sera en lien avec le clip de notre lancement de campagne et vous, vous pourrez le retrouver sur notre site. Donc on commence avec ça aujourd'hui. Ensuite, mes, mes camarades reprendront plus en détail. On commence un cycle de conférences-débats qui commencera le 25 mars avec euh, Quentin Deluermoz, qui a écrit euh, ce bouquin, qui est, je pense, est un très bon bouquin, euh, si vous avez envie de lire ou autre. Ou en tout cas, vous pourrez en avoir une vision un peu précise, puisqu'il y aura un débat d'une heure avec lui, en web télé, sur la web télé de la Carmagnole. Ensuite, nous ferons euh, le 15 avril, puisque... Euh, en lien avec le directeur du Musée de l'Histoire vivante à Montreuil, on aura une présentation des mémoires. Ensuite, on aura euh, des moments plus précis en, en présentiel, comme on dit maintenant, en tout cas on l'espère, euh, qui sont le, le, 6, le jeudi 6 mai, le samedi 8 mai et le dimanche 9 mai. Alors, on, ça peut surprendre pourquoi on a pris un week-end la réponse elle est simple. Est, nous avons pris un week-end parce que si on a toujours le couvre-feu à 18h, euh, c'est impossible d'avoir euh, euh, la moindre possibilité de débat parce que, comme je indiqué, au début, on souhaitait avoir un débat, des tables rondes, et ce qui veut dire une table ronde, c'est-à-dire un débat ouvert et des questions possibles de la salle. Donc on aura ça, mais Fred présentera plus précisément après. On aura aussi euh, une exposition en, en lien direct avec l'ABN de Paris. Ça, c'est Marc qui va présenter cette sur la presse de la Commune. On aura aussi euh, un film culte, qui est le film La Commune de Peter Watkins. Euh, bon, le clip vidéo. Il y aura des chansons, puisque euh, nous avons contact avec une chorale où, à l'occasion des débats publics, nous bah, cette euh, chorale chantera les chansons de cette époque-là, et voilà. Et euh, nous avons des amis ici avec qui nous allons voir pour la fin mai sans doute faire des, des lectures de lettres de la commune. Euh, voilà. Donc, euh, qu qui s'y précise sur les voilà pour moi sur les débats maintenant ou sur l'expo comme vous voulez. Des oui, quelques quelques précisions sur les conférences débats, euh, sachant comme vous sera le, le, le programme détaillé. Quand on dit détaillé, euh, ce que je disais tout à l'heure à l'un d'entre vous, euh, un programme aujourd'hui, 18 mars, euh, avec euh, forcément des évolutions qui viendront, puisque euh, on, on sait que la situation n'est pas stable. Euh, mais aujourd'hui, on peut espérer que, que, lui donne que, que la forme qu'on lui donne aujourd'hui sera, sera assez proche de ce qui se produira. Sur la question des conférences-débats, ce qu'on s'est dit, c'est que euh, la, la première chose qui nous dit, est venue, pourquoi, c'est pourquoi ces 72 petites journées dans l'histoire semblent-elles autant compter Pourquoi gardent-elles une résonance pour nous, pour d'autres, ceux qui voudraient qu'on ne les commémore pas euh, et qui euh, considère qu'il euh, faut absolument euh, euh, commémorer euh, Napoléon, mais que par contre la commune, il ne faudrait pas s'en occuper, jusqu'à un historien notoire qui s'est laissé aller sur ce genre de, de choses. Donc pourquoi, pourquoi cette, une telle résonance C'est que le sujet est riche et si le sujet est riche, on ne pouvait pas s'en tenir à un seul moment de conférences. On n'aurait pas tenu. Le temps euh, nous aurait été euh, forcément euh, trop compté. Donc, euh, on s'est dit qu'il fallait étirer ça sur plusieurs moments et du coup, un petit peu le thématiser. Euh, ce qui fait que donc la première de nos conférences débats qui va se tenir à la TV et qui a lieu jeudi prochain avec Quentin de Luhermos sera fortement sur euh, l'éclairage de ce qui s'est produit euh, pendant euh, ces 72 journées. Qu'est ce qui s'est passé pendant la commune de Paris, qu'est-ce qui, euh, qu qui lui donne euh, cette, euh, cette, cette importance sur la suite euh, Le bouquin de Quentin de lui hermos même s'il n'est pas centré que là-dessus, justement a l'intérêt de revenir de façon très détaillée sur ce qui s'est produit euh, le, le 25 mars. Le 15 avril, euh, nous aurons un moment euh, particulier toujours en euh, web TV avec Éric euh, Laffont, qui est le directeur scientifique du... Euh, Musée de l'histoire vivante à Montreuil et qui, euh, grâce au fond spécifique de, du musée qu'il dirige sur le thème de la commune de Paris, euh, fera une conférence de débat là aussi avec échange possible avec les, les participants. Euh, le 8 et le 9 mai, euh, nous aurons enfin un moment présentiel euh, à la salle Rabelais avec... Euh, Francis le disait, nous avons fait le choix de faire ça le week-end pour passer à travers les mailles du couvre-feu. Donc ça sera l'après-midi, a priori de 15h à 18h et peut-être à 20h si le couvre-feu est repoussé d'ici là. Mais on s'est donné en tout cas le maximum de chance pour ça. Donc la première de ces tables rondes se fera sur le thème de la place des femmes dans la commune. Euh, on connaît tous le nom de Louise Michel, mais il y a beaucoup d'autres choses à fouillé sur ce sujet pendant la période de la Commune. Et pour euh, euh, éclairer ce sujet, nous aurons la participation de Mathilde Larrère, qui est une, une historienne et une spécialiste de, des mouvements révolutionnaires. Nous aurons également la participation d'Eloi Valat, qui est un dessinateur, qui est euh, non seulement un dessinateur, mais euh, qui est un spécialiste du sujet de la Commune, puisqu'il a édité déjà au moins deux livre sur le sujet, qu'il a fortement illustré, mais sur lequel c'est lui qui a, notamment sur ce livre-là, qui s'appelle « Louise, les femmes de la commune », c'est lui qui est allé chercher tous les textes qui illustrent euh, ses propres dessins, sachant que ces dessins illustrent les textes et réciproquement. Donc nous aurons euh, Mathilde Larrer et Éloi Valat sur ce thème-là le samedi euh, après-midi, et le lendemain, le dimanche... Nous, nous avons centré le sujet de la conférence sur l'héritage de la Commune. L'héritage au sens évidemment politique et social. Aujourd'hui, 150 ans après, ce qui s'est passé pendant la Commune produit encore des effets, a produit des effets pendant 150 ans et continue et peut continuer à produire des effets sur ce que nous vivons nous aujourd'hui politiquement. Pour ça, nous aurons la passion de trois, euh, trois, trois historiens, qui sont donc Ludivine Bantini, qui a, écrit ce bouquin. Voilà, qui a publié la, la commune au présent, euh, à la découverte, Roger Martelli, également historien, qui est coprésident euh, des Amis de la Commune de Paris et qui, lui, euh, est l'auteur de « Commune 1871, une révolution impromptue ». Euh, à Arcane 17. Et enfin, nous aurons également Sylvain Boulouc, qui est également historien et qui est auteur d'ouvrages sur l'histoire euh, du communisme et de l'anarchisme. Voilà. Euh, je laisse, je pense que ça tout dit, sachant qu'il y en a une autre, mais dont euh, Marc vous parlera, puisqu'elle est directement liée à la tenue de pour, euh, la presse et la commune. Ça marche Bon. Euh, le, un peu de, de cette expo. Mais avant de vous parler de cette expo, je voudrais rajouter deux, deux ou trois choses à ce qu'ont qu dit mes camarades. C'est que euh, d'abord, c'est sans doute... Euh, euh, Montpellier sera sans doute en province une des villes qui fera la plus grosse, euh, disons, commémoration, ou commémoration, en tout cas, le, le plus gros événement autour de l'histoire de, des 150e anniversaire de la commune. Donc c'est important à signaler que c'est une raison. Et Beaucoup plus important que ce qui pourrait, effectivement. Il n'y a, a pas grand. Bon, il y a. Voilà, donc ça, ça c'est un premier point. Deuxième point euh, euh, donc, cette exposition euh, sur la presse et la commune, donc je vais parler de cette, la première exposition, donc sur la presse et la commune, sachant que la deuxième est peut-être en question et on verra plus tard euh, avec Eloua Valat, mais la, la, la première exposition aura lieu euh, sans doute euh, sur l'esplanade, euh, parce que grâce à la collaboration de la Montpellier, qui, euh, à qui, avec qui nous avons travaillé pour voir comment euh, nous pouvons être euh, appuyés, que nous remercions par ailleurs. Ce euh, voilà. n'est pas encore sûr que ce soit sur l'esplanade, mais j'ai bon espoir quand même. Bon, on verra. <rire> euh, on verra. On verra. Euh, euh, le... Donc en tout cas, qui sera présenté sans doute à l'extérieur. Euh, euh, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. B... Nous avons contacté la BNF euh, parce que nous nous disions que ce serait intér intéressant d'avoir des panneaux euh, qui euh, retracent euh, la presse et la commune. On, nous sommes dans une période, euh, en 1871, euh, où la presse a déjà pris une place considérable dans la vie des Français, sans si oui. aussi importante euh, qu'aujourd'hui euh, les médias euh, et les nouveaux réseaux. Euh, c'est comme ça que les, que les, que les, les gens s'informent. Et euh, c'est important de savoir que, par exemple, à Paris, euh, plus de la moitié des habitants de Paris, y compris les artisans ou les ouvriers, savent lire. Et lisent des journaux presque tous les jours. Donc, euh, donc la presse à la commune, c'est tout, tout à fait important. Et euh, euh, donc la BNF euh, que nous, donc, a répondu immédiatement à notre interrogation, euh, mais j'allais dire de façon extrêmement chaleureuse, puisque dès que nous lui avons parlé de ce que nous voulions faire autour de la presse et la commune, ils nous ont expliqué que, un, euh, ils avaient une expo qu'ils n'avaient pas pu... Euh, organisé, puisqu'à cause du confinement, dans un grand colloque d'histoire, autour de ce thème. Donc, on avait déjà une base de départ nous qu'ils étaient tout à fait d'accord pour nous mettre à disposition, pour travailler avec nous sur, le, sur cette question. Et donc, nous avons décidé, enfin, nous avons organisé avec eux une exposition en 21 panneaux qui vont retracer, qui commence en janvier euh, en janvier 1871, qui se termine en août 1871 par, euh, j'allais dire, un panneau qui intéressera beaucoup de monde. C'est une interview de Karl Marx, euh, reproduite dans le journal Le Gaulois, qui est faite par le journal Le Gaulois le 22 août 1871, pour qu'il explique ce qu'il pense de la Commune de Paris. Donc, c'est quand même pas tout à fait banal. Et, euh, et on commence euh, l'expo par euh, un autre événement qui est important c'est la Fête Rouge qui est euh, la première affiche qui lance la, la, la, la révolte parisienne, hein, donc, et qui, qui a été placardée sur les murs euh, à cette époque-là, et donc euh, qui est, est évoquée dans un des panneaux. Alors, c est, c est, ces panneaux ne sont pas... Et je dis bien, c'est la presse et la commune. Il n'y aura pas, dans cette expo, que la presse de la commune. Il y aura donc forcément... Des journaux euh, soutenant plutôt euh, le gouvernement de réfugié à Versailles, je vous le rappelle, euh, ou bien euh, qui parlera de, euh, qui critiquera tel ou tel aspect de la commune, etc. Donc nous avons toute une série de panneaux. Alors je vous reprends pas, euh, je, je, je vous cite simplement les, les idées rapidement. Il euh, y a en, en, en, donc en février il y a un panneau sur le premier éditorial de Jules Vallès, le cri du peuple, Paris vendu. Et c'est le premier, effectivement. Euh, euh, Paris vendu, on est encore avant la Commune, ne l'oublions pas. On est donc à la suite de l'armistice de, de 1871, donc c'est pour ça que Paris est vendu. Euh, L'inspiration blanquiste, euh, le, le, un panneau en, en, en mars, un panneau en mars aussi sur la première journée de la Commune, bien sûr, le 20 mars, évidemment, mais c'est le Figaro. Donc vous imaginez que ce n'est pas forcément tout à fait positif. Le, euh, euh, en mars, c'est l'organe national se replie à Versailles, ça c'est le. Le journal officiel de la République française aussi, le 20 mars, même jour. Là, ensuite, on, on a un panneau sur Jules Vallès au, qui fait un appel au peuple de Paris, donc le 21 mars. Un panneau, bien sûr, sur les élections de la commune, qui est un, un, un événement particulier. On a un panneau sur les communes en France. Vous savez qu'il y a eu plusieurs communes en France, il n'y a pas eu que, que Paris. Il y a eu Marseille, il y a eu Lyon, Enfin, pour ne citer que celle-là. Euh, les caricatures sur la commune, on ne pouvait pas, on pouvait pas euh, éviter ce sujet, le père Fouettard. C'est un titre qui paraissait durant la Commune. Le gouvernement de Versailles contre la Commune, la, la guillotine brûlée à Paris, la Commune qui se poursuit en banlieue parisienne, la, la, la chute de la Côte évidemment, qui est un événement symbolique majeur de, en mai, peu de temps avant l'entrée des Versailles à Paris. Un, bon, le, la semaine sanglante du 21 au 28 mai, avec le fils du père du chêne qui fait paraître un article le 24 mai, le récit de l'insurrection, ça c'est le petit journal et c'est plutôt hostile. La représentation de la semaine sanglante, ça c'est un bon, Et en, en juin. Et enfin l'interview de Karl Marx. Voilà, donc on aura... Mais mais j'oublie, très important, euh, très important, j'oublie un panneau qui sera spécifique à Montpellier, qui est la visite de Louise Michel à Montpellier le 2 mai 1971 pendant la Commune. Donc on a eu effectivement cet événement. Qu'est-ce qu'il y a D'accord. Donc le 2 mai, donc, Louise Michel arrive en train à la gare de Montpellier. Et je crois qu'il y, y a une photo sur le panneau et qui va nous qui va, qui va venir parler au Montpellierins de ce qui se passe à Paris. Pour, voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur cette, sur cette exposition. Je remercie aussi, je les cite quand même parce que c'est important, c'est eux qui sont la cheville ouvrière de cette exposition à la BNF. Il s'agit de Julie Durufle. D-U-R-U-F-L-E. Et euh, de qui font partie des concepteurs de l'expo et qui travaillent avec nous sur ce sujet. J'espère qu'ils seront présents euh, le 6 mai lors de l'inauguration de l'expo et de sa présentation. En tout cas, il y aura sûrement des gens de la BNF qui seront présents pour nous expliquer ça. À la salle Pétrarque. Oui, salle Pétrarque. Voilà pour cette expo. On a fait à peu près le point. Moi, Jean-Jacques, si vous voulez poser des questions, euh, voilà. Sur euh, la, la visite de le panneau sur Louise Michel, euh, du coup, il émane ce panneau de, de la BNF ou vous avez conçu ça Ah d'accord. Oui, On va voir ce que la BNF devrait avoir à disposition. Simplement, la BNF n'a pas encore numérisé euh, beaucoup de presse locale de province. donc euh, Et en particulier, elle n'a pas numérisé de presse à Montpellier. Donc, euh, Mais je pense qu'à cette occasion-là, ils vont faire une recherche et ils vont sans doute le faire. Voilà. Donc, en tout cas, on va voir avec eux comme c'est vous, du coup, qui leur avez demandé ou Oui, c'est nous qui l'avons demandé, bien sûr. Non, mais ils ont... Bon, à la fois, ils ont... Étaient... Bon, ce y compris un peu, mais un peu, c'est mettre en valeur leur travail. Et donc, c'était une unité, mais en tout cas... Et on pense qu'il y a deux personnes de la BNF qui viendront, comme l'a évoqué Marc, lors de l'inauguration et la présentation de cette expo. Et vous soulignez aussi euh, le, le soutien de la ville de Montpellier par rapport au, au, au, au possible lieu d'exposition sur l'esplanade, la salle Rabelais, euh, dans, dans toute cette opération, la ville... Euh ben écoutez, euh, nous... Euh <rire> un peu fort. Quand, <rire> euh, quand on a monté un petit peu ce cycle, évidemment... Euh on a demandé à pouvoir bénéficier des salles municipales, ce qui nous semble, parce que les salles municipales, ben c'est à nous aussi, hein, c'est un espa espace public, c'est l'espace de débat. Donc on a demandé une salle qui nous semblait présenter euh, toute la qualité euh, pour, euh, pour recevoir un débat comme celui que nous souhaitons organiser, et nous avons demandé la salle Rabelais. Donc elle était libre le samedi dimanche, le 8 et le 9, elle n'était pas libre le 6. Nous pensons évidemment qu'il est très probable qu'on ne pourra pas l'utiliser au complet, puisque pour les raisons de la pandémie, il est possible que des sièges soient construits pour respecter les distances, bon, toutes les questions. Mais quand même, c'est une salle qui est en centre-ville, qui est confortable et qui... Voilà. Donc on a demandé à bénéficier de cette salle. On a pu la voir. Euh, on a demandé pour les expositions à la ville, évidemment, parce que même si c'est 21 panneaux et de qualité, euh, bon, la carmagnole c'est ici. Nous n'avons pas de lieu euh, en tant que tel euh, pour ça. Donc, on a demandé euh, à la municipalité de quelles étaient les possibilités. Nous avions demandé donc, la salle Bagoué, pour ceux qui connaissent, ou la salle Saint-Ravi. Tout le monde voit euh, qui nous semblait possible pour euh, accueillir cette exposition. Donc, on nous avait indiqué à l'époque qu'il y avait un problème, vu que les musées étaient fermés, la pandémie, c'était difficile. Ou autre. Je note quand même qu'il y a des galeries à Paris qui sont ouvertes. Voilà. Bon. Donc, et là, on, a, on nous a dit mais il y a peut-être la possibilité, comme vous l'avez vu, à plusieurs reprises maintenant, d'expositions qui se font sur l'esplanade, sur des panneaux. Donc, ce qui nous semblait une bonne idée, euh, puisque... C'était en plein air, euh, les gens et elle pouvait rester un mois, puisque l'idée c'est de rester à peu près jusqu'à fin mai. Euh, donc on en était là, pour le moment c'est pas sûr. Après, il euh, y a des questions qui euh, euh, ne bon, sont pas réglées. Voilà. Mais en tout cas, nos demandes à la municipalité étaient celles-ci. C'est-à-dire que. Alors après, il y avait une autre question, mais plus ambitieuse, qui est euh, Balat ah, une expo, mais Fred connaît mieux que moi là. Oui, enfin c'est Éloi Valat qui a une exposition, c'est le réseau des bibliothèques de Paris qui dispose d'une grande exposition de 70 panneaux. 70 panneaux, euh, panneaux c'est-à-dire autant de panneaux que de journées de la commune de Paris que Éloi Valat a illustré euh, en faisant euh, correspondre chaque fois une, un dessin qu'il a réalisé avec des extraits du... C'est pas, ce... pas, pas ça, hein si euh, de... Avec des extraits du journal officiel, voilà. Bon, ça veut dire que cette expo, euh, elle a l'avantage d'exister et d'être disponible. Nous en avons fait la demande, nous sommes en relation avec le réseau des bibliothèques qui la tient à notre disposition. Ça coûte pas une fortune. La seule question aujourd'hui, c'est d'avoir un lieu pour l'accueillir, quoi. Et on est actuellement en recherche... Euh, avec, euh, on va dire, les collectivités ici pour, euh, pour faire accueillir cette expo. Mais enfin, malheureusement, euh, je dois dire aujourd'hui qu'on a quand même assez peu d'espoir, ce qui n'est pas le cas sur celle de euh, Retro News, de la BNF, qui d'ailleurs est, est moins importante, sur laquelle on a euh, l'engagement de la ville et l'accord de principe était, était... Enfin, plus que l'accord de principe, on avait l'accord de principe, mais même plus que de principe pour qu'elle elle soit accueillie sur l'esplanade. Le problème, c'est que pour l'instant, aujourd'hui, sur l'esplanade, il y a des événements au mois de mai, qui, euh, du coup, font obstacle au déploiement de l'expo. Le pire dans cette histoire, c'est que l'évolution, malheureusement, de la pandémie font que ces événements ont de fortes chances d'être annulés, ce qui risque de libérer la place pour l'exposition. On en est là aujourd'hui. <rire> voilà. que la Comédie du Livre, elle, de toute façon, elle démarrait à la fin. Nous, notre demande, c'était d'être présents sur le mois de mai, autant que possible jusqu'au 28 mai. En clair, la comédie du livre devait démarrer le 26 ou quelque chose comme ça. Donc en clair, on était présents jusqu'au 26 mai. Nous, ça nous allait très très bien. Mais bon, il y en avait d'autres qui étaient prévus. je ne sais pas lesquels, mais un petit peu plus tôt dans le mois de mai. Sur les historiens, le, leur, le, le choix d'inviter tel ou tel historien, ça s'est décidé comment Comment ça s'est passé nous, nous avons pris un peu de contact avec des, des historiens qui aujourd'hui... Euh, euh, publie sur le sujet de, de la commune, hein, vous le voyez. Hein. Donc euh, on a pris pas mal de, de contacts, et on a eu des réponses euh, d'ailleurs très rapidement positives, que ce soit de Luermoz, Mathilde Larrer, euh, Martelly, euh, les, les, les réponses ont été euh, euh, rapides, et même, euh, il s'avère qu'ils n'étaient pas hyper mobilisés par d'autres événements ailleurs, il faut, je ne sais pas si Francis l'a dit, mais en fait, il s'avère qu'aujourd'hui, euh, le, le, le, le programme Montpellierin est le programme le plus riche après Paris, ce qui est quand même la moindre des choses. Oui, je vais juste rajouter un mot par rapport à ça. C'est que euh, pour illustrer euh, la qualité des invités euh, qui ont accepté notre, notre invitation, c'est qu'ils étaient tous présents dans la semaine de France Culture. Euh, il y a eu un cycle de oui, oui. Euh, toute la semaine de, sur leur remission sur l'histoire entre 9h et 10h du matin matin, que vous pouvez retrouver en podcast, et vous verrez qu'il y a De Villarmoz, il y a le Mathilde de il y a Montigny, et il y a euh, Martelly. Donc on est effectivement, euh, on est ravi d'avoir euh, autant de gens qui sont à, euh, disons connus et à jour autour de la Oui, je, juste moi pour terminer sur ça, non, ça nous semble, en tout cas, et, et on souhaitait réunir aussi, par exemple sur l'État, un plateau, je dirais, pluraliste, il y a des gens qui ont des histoires différentes et c'est bien d'avoir cet éclairage-là parce que, bon, euh, c'est ce qui permet aussi de continuer le débat et si on fait une table ronde, si tout le monde pense exactement la même chose à la table ronde, c'est un peu ennuyeux. Donc si on prend une table ronde, c'est aussi avoir euh, des appréciations, une histoire un peu différente et c'est ça qui est important. même, on insiste un peu sur, euh, ça nous semble un peu bête, de ne pas avoir l'exposition des lois valates, des 70 panneaux, parce que... Euh, c'est est quand même dans l'actualité, c'est de qualité, et en plus, Éloi Valat est quelqu'un de Montpellier, l'originaire, et donc, ça prenait du sens un moment qui permettait, et, et Fred le on peut dire, il hein, n'y a, a pas de grand secret, l'exposition, c'est 900 euros. Donc, bon, pour Carmagnol, c'est sûr que c'est beaucoup d'argent, 900 euros. Enfin, euh, on va dire que euh, la trouver et, et la faire, il y a une possibilité quand même qui n'est pas insurmontable. Je pense que des, euh, sur l'argent public, on pourrait discuter de, de, de choses un peu plus sur comment il est utilisé. Parce que là, c'est sûr que c'est au-delà de nos moyens, enfin, pour nous. Et surtout, c'est le, le problème du lieu. Quoi. Donc, euh, mais il nous semblait qu'un cycle, ce que nous avons essayé de faire nous, mais on n'est pas propriétaire du cycle de la commune. S'il y en a d'autres qui veulent faire des initiatives, ils peuvent le faire. Mais ça, ça semblait quand même important. Et bon, on vous remercie d'être là parce que de lui donner de l'écho, Même, on va voir c'était évoqué, mais sur France Culture, pendant plusieurs jours, il y a eu le débat. Je pense que là, les choses commencent. Il suffit de voir la presse nationale et autres qui comprennent. Qui... C'est un débat. Les 150 ans, on... pour nous, c'est hors de question de Et reprendre ces discussions, on dit souvent que les débats d'aujourd'hui, enfin, que le passé éclaire les débats du présent, eh c'est le... le cas de figure. Le passé éclaire les débats du présent. Et les enjeux qu'il peut y avoir autour de, de toutes les questions politiques, sociales, du vivre ensemble, parce que c'est aussi ça, comment s'exerce le pouvoir ou pas le pouvoir, comment il est contrôlé, comment il est décidé, comment se fait, pas simplement l'aspect répartition de richesses et, et solidarité, mais une question de fond, de, dans quelle société voulons-nous vivre, c'est ça qui est important et c'est de ça que nous souhaitons euh, débattre. Oui, juste peut-être un élément de réponse supplémentaire sur la question des choix des, des, des intervenants, euh, euh, aucun d'entre nous, Spécialiste du sujet, notre culture de, de, de la commune elle est relativement limitée donc euh, on n'a pas sorti ça de notre propre euh, expertise et nous nous sommes mis en relation euh, dès le début de notre euh, intention avec l'association Faisons Vivre la Commune oui. et ah, c'est oui. évidemment dans cette ah, relation parfait. avec l'association Faisons Vivre la Commune que nous avons pu établir des contacts avec euh, la plupart des personnes qui, qui seront là euh, euh, dans ces différents moments. Oui, pour rebondir sur ce qu'a dit Francis à l'instant, il y a d'autres associations à Montpellier qui, par conséquent, travaillent avec la Carmagnole sur ce sujet, puisqu'il a cité notamment Attaque, des éminuements diplomatiques. Et moi, je suis là pour le centre Ascaso-Dorouti. Ascaso-Dorouti, ce sont donc deux figures marquantes de l'anarchisme espagnol des années 20 et des années 30. Et nous avons donc un centre, effectivement, culturel et social, rue Henri-René, qui existe déjà une vingtaine d'années, et qui, à travers ses réalisations, fait mieux connaître ce qui s'est passé en Espagne dans les années 36, 37, 38, et en même temps en lien avec les luttes actuelles. Et dans le cadre donc, de cette commune de Paris, je dirais également, effectivement, ça a été dit tout à l'heure par l'intervenant, il y a des communes ailleurs en province, et notamment... Proche de nous, il y a Narbonne, et nous comptons bien parler également de Narbonne, mais en même temps, euh, nous voulions effectivement, dans le cadre donc, de ce débat, comme l'a indiqué Francis, qu'il y ait un débat pluraliste sur l'héritage de la commune et les différentes sensibilités, dont nous pensons apporter de la sensibilité justement anarchiste à travers euh, le témoignage de cette plate de de Sylvain Boulouk, qui est un historien spécialiste de la Troisième République, qui a travaillé, mais pas que, sur la commune de Paris, et qui, je pense, apportera son éclairage, que qui d'ailleurs très bien pour avoir débattu déjà avec eux, aussi bien Roger Martelly que Louis Ventini. et je pense que cet échange est important pour tout le monde. Si vous n'avez pas d'autres questions... On peut vous offrir <rire> la chanson de temps attendu. En tout cas, on vous remercie de vous être déplacé. On va. Oui, pour les journalistes qui sont là, on vous donne. Comme... Pour vous. Il y a peut -être...